Il des armes là Merci. Enfin un, un shield je veux dire L'arme peut-être pas encore Mais là il là, y en a une autre Il ouais, y, y a une couleur arme T'habites vers où Mehdi euh, Moi je suis de Lyon Nice. Je te demande ah, parce que je, je te connais en fait Montpellier c'est ça Oui c'est ça, non mais t'es pas obligé de me demander On n'est pas un date un date bizarre gros <rire> T'es es chelou comme mec euh, <rire> tellement content de tomber avec toi Ouais bon, mais let's go win ma, ma poule alors on va prendre nos armes. Il a l'air cool, le Mehdi. Il a l'air vachement cool, je suis d'accord. Putain, vous avez vu le... Le fi... Qui s'est fait ban de Twitch, là, il n'y a pas longtemps. Le le français. On les a découpés gros Genre il regardait son chat avec ses avec ses viewers avec avec Il était en mode Ah tu sais quoi je vais assumer ce que je vais dire Et il a, il a sorti des propos miso de ouf En mode que le, que le gaming c'était ré, ré, réservé que qu'au mec et tout genre. Des, des trucs de ouf il a, il a sorti le bonhomme Il s'est fait ban Tellement mérité Je peux pas avoir des propos comme ça Tu lui montres une laria Il pète les plombs le mec Je pensais qu'il voulait faire le buzz Je pense vraiment c'est ce qu'il pensait intimement gros tu vois, tu vois bien que le mec il réfléchit pas tu vois je te mets une frappe sur ton bat. Cible okay, le tue pas! Interroge-le, lapin! Interroge-le! un autre à droite. J'interroge quand même. Ah. Je sens qu'on va faire une bonne game ensemble, poulet. Ah, bah, moi je suis un rusher, hein, je te le dis. Ouais, c'est. Je vois ton style de jeu, ça me plaît, c'est cool. T'as raison, mec, c'est le plus marrant, c'est comme ça que tu progresses, c'est comme ça qu'on s'amuse, c'est tout. T'as vu que sur TikTok, y'a des gens qui font des lives avec des cheats les wallacks, des IMBots Ouais, j'ai vu, c'est la mode en ce moment. Tu peux shit en live sur la plateforme, le voler le contenu de n'importe qui, c'est. Genre, j'ai jamais vu une plateforme autant de merde que TikTok. attention ils Sur moi, poulet, aide-moi Nice, bien joué Finis-le, toutes les bas okay. Oh là là là okay. là là là là, okay. là, là, là yeah. Monsieur Monsieur Mehdi Mais est-ce que tu leur as mis oh Non mais c'est ah, du shit, Œil de Lynx Ah ouais Ouais, je joue avec là, c'est overshité L'autre il, il a terre en haut aussi. T'as Au la... pu le tuer Ah c'est tout bon. C'est exceptionnel, l'œil de l'un. Ah. J'aurais dû jouer avec bien avant. Il vient de sauter. Il t'appelle ou c'est moi On dirait qu'il il, a... il, il sous ta gueule, on est d'accord. Ah Ouais, viens, viens c'est comme ça il prend un véhicule. Sympa, et... ça. Tu vas l'enfumer par là, par la droite. Tire, tire, même si braille tire, tire il est, il est tout seul dans la maison, il a foutu une, une... Il a foutu un truc dans la maison, rentre pas, surtout ne rentre pas. Derrière moi Derrière moi, moi, je suis avec toi. Reste là, bouge pas. Euh, Vas-y, euh, trucide-le. C'est pas un drone permanent que j'ai, c'est à chaque fois que quelqu'un lance un drone, j'ai les infos. C'est qu'elle a tout. t'as eu deux, Lynx. Je fais que rater mon radar, je suis le roi du pétrole. Ah, y'a un snipe en face. Y'en a un autre en, en, au-dessus, hein, dans les montagnes. vas je, je peux, Allez, Ouh, wow, GG. tu peux. peux très oh, bien. bien d'avoir un bon Ah, moi, dis-toi, si tu rushes pour moi, jamais je te laisserai. Je serai, je serai toujours en couverture ou quoi. J'ai fait quelques courses Ah y'a quelqu'un qui t'appelle je crois Ouais c'est Vampad, sûrement Il est décédé trois, me trois mecs à gauche, ici Ouais, trois mecs déjà. Tu penses que ouais, c'est des, des bots F sur moi, sur moi De mon côté, de mon côté, de mon côté Reviens, reviens, reviens Non Non Mec, je me suis... Mec, j'ai pas parlé sur le truc Et en gros, je t'ai hurlé de revenir vers moi On win le goulag, on revient, c'est rien, c'est pas grave. C'est une étape dans la vie. Je lance une charge électrique. Termite. Attention, termite. Derrière toi. Ah, pète-la, pète-la. On va, les, on va les prendre celui-là, on va bien vérifier qu'il y ait personne au dessus et on va les récupérer vu, nos premier. Bon on fait ça ensemble. Il y en a un ouais ici. Non, je, je l'ai vu, je l'ai vu. Ils sont deux, ils vont à la maison d'à côté. Vas-y on s'en bat les couilles. On tombe, ah, et on saute à l'eau, ah. ok Saut à Saute à l'eau, saute à l'eau poulet. T'as oublié l'étape ah. numéro 2. Faut qu'on aille récupérer nos affaires, nos shields et tout. J'ai trouvé quelque chose Nain, nain ya Allah Nain Rad à gauche, ça tombe sur notre colis Ah oui Il est en plein open gros. tu peux le détruire Il bouge pas du colis, coupe est sur le colis toujours Ouais, par le sniper, c'est ça? C'est ça. Lui, il a pas calculé un truc, c'est. Il nous tire dessus, on arrive. Devant, palmier, droite. Droite, droite, droite, droite, Mehdi. Et À terre. Et Attention, les... Les ah, tu veux... Je me remerciera plus tard. GG. T'as quel âge d'ailleurs, Med moi je suis un vieux de la vie, j'ai 37 Quoi No way Je te jure Bah mais putain, tu joues bien Ah j'étais formé sur 1.6 Ah la vraie école Tu dois pleurer du sang quand tu vois tous les massistes. Ah mais Je <rire> me Je me retiens oh. Un knock, un HP, il est dans un buisson à gauche. Ouais, il y a une trappe sur moi. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, je pars à gauche. C'est ah, ça. Il... il y en a un autre plus loin. Plus loin. Il a trop bien joué. Well played, man. Il a vraiment bien joué, mec. Ah, il, a, il a, vraiment joué super, super bien, le mec. Ouais, c'est, euh, en fait, c'est le son mate qui était au sol. Il, il a trop cassé les couilles. Il avait, il avait deux autoréas, ouais. Mais lui, il a bien joué. Quoi Il a 24 kills, gros. Attends, attends. On va le regarder, frérot. Parce que y a être bon Et être bon Il est pas le droit de regarder à travers le, à travers le caillou Les gars là Ah non il y a la souris non Je sais pas moi j'essaie juste de savoir si voit ou pas Parce que, euh... Il a, il a 7 spectateurs, mec. Tu te rends compte qu'il a 25 kills? Euh, je suis dans une bonne game, j'en ai 15. C'est un clavier souris. Hein. Ouais, c'est un une nouvelle zone de sécurité. clavier sécurité. Il a pas le meilleur shoot, pas, il a pas les meilleurs déplacements, mais il a les. Euh, il a la meilleure, euh, la meilleure vision de jeu, j'ai l'impression. Ah, il rigole pas, gros! Hein. Genre, il euh, y a pas un placement qui est pas bon et pas un pic qui est, qui est, qui est, qui est mauvais. Regardez, les gars. Allez, vraiment, le, le. shoot, il est pas. Euh, mais, euh. Prise de décision, push et tout. Et les grenades sont bien lancées Oh il joue pas. Il a tout, les. Mec, il a tout Il a tout, il a tout, il, a tout il a tout les gars Là il rate son move. Je vous dis, il a pas les meilleurs déplacements. Rate ça. Il s'allonge. C'est du beurre les gars. 31 kills. Il va quand même gagner les gars. Il va quand même gagner. C'est du 1v1v1, les deux derniers vont se fight entre eux, lui il va avoir le temps de se reshielder tout ça et tout. Il va envoyer deux paras sur le mec et il va win la game. Ouais. Là, si tu recherches recharges pas avant, ouais. tu vas pas gagner. Hein. Là, s'il si triche, c'est maintenant qu'on va le voir. Ouais, compris c'était quoi ça le Putain, mec c'est vrai que c'est moi je suis chef de groupe ouais. le mec en face c'est mort du gaz